Boom dia, bienvenue Ici on arrive au village des rebelles. C'est le village des anti-Moya. C'est une zone euh, rebelle qui est indépendante du territoire de Moya. Je leur ai laissé euh, un village entier pour eux, pour qu'ils puissent tranquillement contester Moya. Bon, je laisse l'avatar de la Biennale et je me sauve avant que les rebelles ne m'attaquent. le drapeau des rebelles, il y vite. Je vais d'ailleurs refermer la porte. Je vais refermer les portes. Voilà, ils ont renversé une voiture. Bon, heureusement, j'ai mis les CRS à l'entrée. J'ai un tank qui est prêt au cas où ils veuillent sortir de leur territoire. Voilà, on retrouve l'avatar de la Biennale. Bah, il danse. Ah oh, il a trouvé comment cliquer sur les boules de danse. Bon, je vais danser avec lui, tiens. Allez, hop. Ah, c'est bizarre. Encore un autre avatar de la Biennale chez les rebelles. C'est bizarre. Ils doivent être en train de comploter. Bon, et l'autre, il est... Ah non, il y en a le jeune, le petit Servera, lui. Il est dans ma maison. Tiens, Oush. Bonjour, Oush. On est en direct avec Portugal. Alors, bon, je laisse où Je laisse promener sur l'île. Visiter les boutiques. C'est la boutique de lingerie. Alors, il n'y a rien à vendre, mais ça présente tout ce que je fais. Alors, je crois qu'elle est à l'optique, oui. Elle peut s'acheter des lunettes. Des lunettes moyennes. Et côté, après, il y a la pharmacie. Bon, le Servira Junior est toujours dans la maison. Il est toujours chez moi. Alors, bon, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre, là, plus Je ne sais pas qui c'est. On va aller voir. Je vais me téléporter. Il n'est pas à ce niveau-là. c'est là. là, là. école des beaux-arts de Venise. Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Allô, il y a quelqu'un ah, il est là-bas, je vois quelqu'un là. Oh, oh mais c'est une poupée mécanique. Bonjour. Bonjour Andy. Oh. Je vais devoir aller sur la place pour retrouver la biennale de Servera. On va passer par le balcon. Voilà, là on est dans la reproduction exacte de l'installation que j'ai fait à la Biennale de Savera, J'étais à Savera au Portugal peindre il y a un mois, et il y a un écran au fond, en ce moment on me voit sur l'écran en direct avec la webcam, mais il y a un écran là-bas au Portugal où les visiteurs peuvent voir ce qui se passe dans le monde virtuel à travers l'avatar qu'il y avait, voilà. Alors là, il y a tout un espace de l'office du tourisme où on peut avoir tous les téléports pour aller se promener. Si vous voulez aller vous promener, vous pouvez prendre les téléports et comme ça vous pouvez visiter toute l'île.